C'était rincé. C'est comme un couche-mars. T'as un miroir devant toi. Okay. Ah, donc je vais commencer à travailler. Hein. Demain, je vais porter mon CV. Ah. ah hein. T'as trouvé des trucs qui t'intéressent? Bah J'ai mon ami qui m'a appelé, il dit si tu veux prendre la place d'un employé, travailler avec moi, le... il a donné sa démission, j'ai eu l'opportunité, hum. que, que je vais travailler dehors, j'ai le je suis Ouais, ouais, non, mais il faut tenter, il faut... n'y hein, a pas le, pas le choix. Maintenant, je fabriquerai des huiles essentielles à base de sapin, des pilotes. Ah ouais, ouais, t'en as déjà parlé, ouais. je crois. Ah, bah ça c'est top. Le trajet, je trouve c'est. Sur des petits jobs, le trajet c'est vraiment. Je trouve ce qu'il le plus important. En France, tes de Pôle emploi, ce qu'ils te proposent, c'est. Si, je attends. Tu au SMIC et tu dois faire 50 bornes pour y aller si t'as si la moindre notion de mathématiques, tu sais qu'être indemnisé par, pour, pour, par le chômage, c'est que ça te rapporte plus que faire 50 bornes. pour toucher un school. Oh! Quoi? Quoi? Oh, il m'a pété un ampoule molette, le type! Mm -hmm. T'as one shot? Euh. Ouais! Pas loin? Attends, mais attends, je me suis jamais fait toucher en avion là, par un ampoule molette là! Ah, j'ai cru que c'était un mise du tricolette au début! Non, mais attends, en plus, je vois les vite, hein. il a chaté comme un porc, ce type! Ah, c'est possible! Incroyable l'action. Alors lui chapeau. C'est le dernier pilote. Putain on a On a 23 avions, on a plus de piloté. Ah c'est dommage. Moi j'en vois 5. Celui à la fin de la game qui va perdre les 20 avions lourds et les 3 chasseurs, hein, il a pas fait une bonne affaire. Oh, C'est un inconnu, le co bobo Même le pseudo, il est rincé. Il va falloir jouer la survie hein, parce qu'on est, on est les derniers. Je me suis fait tuer par un dans, dans l'avion euh... par un anti -a... Un entier. Euh... Je connais cette théorie. Alors que j'avais un avion tout neuf. Salut Salut Bon bah c'est bien, c'est mon remplacement avec Kaiser. Ah, des part au moment où tu arrives. Hein ah, tu vas devenir oh. le le leader du groupe hein, si t'es toujours là quand je suis pas là. Non, <rire> oh, là on est en, on est en match. Ouais, ouais, est oui, cool. j'essaie de, chier, Bon, j'en fais pas beaucoup, là, mais. Ce sont les euh, on perd euh, le dernier point sur la ligne D. Oh, ça c'est normal. Ah oh, quoi tu attends, c'est un sacré bon point pour les emmerder avec euh, du bombardement. Regarde, oh, moi deux. Mais ils sont pas nombreux sur cette ligne. Ouais, ouais, ouais mais regarde. Hein. Si je te les tiens comme ça. Euh, ouais. Faut pas que le point finisse de se faire caper. Je vais peut-être pas arriver à temps. Je viens de rincer la dip derrière toi. Ah merde, dommage. Ah ça c'est vraiment dommage. Il restait au moins deux mecs. Même en arrivant à tort, je sais pas si j'aurais pu faire quoi que de ce soit. Deux gars sûr. Euh, je sais pas. U, et un autre. Il a réussi à danser. Ouais, ouais, allez, allez. Oh, le, le mec sur l'anti-aérien, je l'ai pulvérisé. Je, je, je suis chier dessus, mais genre, j'ai sorti le sbou, je vais turiner sur la terre. Ah oh, c'était une action que j'ai mis sublime. Ah Mais Z -Kaiser, il a pas rejoint notre squad. Ah oh, la la la, la. Oh. Pas de chance c'est tout. <rire> tout à l'heure je suis tombé par hasard dans la squad des dieux Et Ouais c'est pour ça. Ouais tu re... Mais c'est vrai en vrai quand. On... C'est en fait, vrai. Je... En général moi je prends les, les les squads qui gagnent tu vois. Ah. C'est vrai être avec, le, être avec le premier ça te plaît pas. ça, Le premier vu, ça m'intéresse pas trop. Ouais. <rire> oui je suis un parroga. Ouais ah, ah, le gars il entier rien, il veut refaire la belle, et eh ben, on va, on va lui refaire la belle. Et on va bien monter très haut en altitude pour qu'il comprenne rien à ce qui se passe. Deux dedans le coin Hop. Le gamin tire rien. Comment C'est clair. Ah non. Merci. C'est nous un ordre quand tu peux, Ezio. C'est bon, clair. Ah ouais, bien vu. Non, non, mais faut me le dire, les ordres. Je suis concentré sur ma, ma, ma voltige. Oh putain, ils arrivaient à... Ah, en masse sur eux, 3 en plus. Oh, il y a des Tommy. Hey. Hey. Putain l'avion, enfin euh, le char j'ai fait J'ai fait 18 de véhicules armor d'image ah hein. Autant dire que le blindage il a, il a disparu Ah bah c'est bon je lui assiste. Allez maintenant il est sur la de l'église Ils ont un APC le long du point euh, Côté ligne D J'ai une grenade, ah oui, ça arrive en masse. Tiens, les y l'allié, il faudrait vraiment qu'il crève votre allié en avion, s'il sert à rien. Toujours bien, Attends qu'ils ont la PC, ils ont un spawn super proche. Ouais. Où ah, le est le, avec le, euh, le, le il long, long du point, de point ligne, ligne D. Regarde. Enfin, le long du point E côté ligne D. Probablement okay. euh, le long du lac gelé ou un truc comme ça. Euh, euh, bah, okay, je... Il est sur ma position là. Attends, bah là du coup j'ai n'en rien sur moi du coup. Vas-y, vas je Il y a pas mal autour des doigts. J'ai eu la PC. Bien joué. Y'a du pup autour euh, de je, regarde. Je pense qu'ils sont dans le point, je les ai pas vus. Non, là, non. Ils ont le spawn de D aussi. Ah oui, c'est vrai. Ils aussi. Ah oui avec le c'est plus ça c'est plus simple forcément. Euh, par contre trois, euh... Ah non, 3, euh. 3-6 en attaque. Ouh mmh. Ah putain je suis venu. Il y a un des sur le toit je pense qu'il fout. Enfin il se faut... c'est pas grave pour eux. Mmh. Euh... C'est un Bon, Par contre là y'a un gars depuis le début de la game il essayait de me tuer et il commençait à être un peu agaçant 4-4 En attaque Quel 4 en attaque, 4 -4 en attaque. Okay. Deux 2-2 2 4-0 vous, vous savez d'où ça vient là pour eux De, de la, la ligne D. d. Oh, là, Putain, c'est Majoritairement. Il est où le dernier là Je crois qu'il est... est rentré par le, par le côté AE. La ligne D Ça m'oblige à voler bas pour les voir. C'est un peu emmerdant. Euh, J'essaie un peu de les tuer en arrivant là. Faut prévoir quoi. Faut que les poses. Là maintenant ils arrivent ligne E par le pont piéton. Et par la route non. Qui, tra qui traverse l'eau. Il y en a un qui est à l'étage, hein, euh, Forcément il est pas de mon côté, il est pas en bas. Ok. Ah oui, il y en a un sur le toit. Peut-être lui que okay. t'as repéré. Ah oui. Euh, je me suis fait ah, tuer. Bien. Il y en a un, un aussi, qui est dehors, ok, ça va c'est bon. Oh mon gars. Mmh. Comment l'avion il s'est pas pété Oh là là j'ai changé 5 coups de cul d'affilée là. Ça. Et après te mets-nous un autre. Ouais, euh commis. Euh, comme, comme tu veux, je pense qu'on va tenir euh, sans souci. Bon moi je vais jouer au 1. Ça fait la prochaine. Ouais, ouais. Ouais, ouais, à plus. Tiens alors là mon gars pour me, pour me poser j'ai une, une chance vers. On miracle que la ADC n'est pas fini Du monde qui attend dans le Ouais 3-3 on va peut-être pas tenir 4 Ah bon Bah ouais. je vais pas prendre tout de l'heure Bah c'est ah. juste si tu meurs euh, reviens Ouais je suis bloqué Ils sont nombreux, je sais pas s'ils ont un APC ou quoi, mais. C'est peut-être juste des voitures. 3, 4, Moi j'ai mis une bombe à l'aveugle, mais j'ai juste détruit les véhicules. Ils viennent d'où Ils viennent de deux, toujours Ouais, je pense qu'ils s'arrêtent contre le mur. La plupart ils passent euh, le saut et ils se retrouvent sur le toit. Il y en a deux sur le toit. Ah oh là là. Le toit 2, 4 Ouais. Ah ça c'est des bons calls, attends. De la face côté D. Ah, la face 3, du toit côté bah, D. J eu une D. Super. Ah ouais, non mais ça c'est... Les mecs sur les toits, faut... ça faut me dire direct. Ok. Ah, je suis le... le diable pour... Pour tous au rez-de-chaussée. Euh... Ouais. Parce que tous... Ah, je <rire> Oh. ça va tomber ils nous ont volé un APC visible non oui oui on a un APC piqué oh. bon je suis plus là tout oh le c'est tard voilà 5-0, enfin 1-5 plutôt. Ah c'est moins bien ça. Il Marion soutient là. 4, 4. Ah il est, le... il est de notre côté au rez-de-chaussée. y a un APC en ville, j'ai peur qu'il tombe Bon, même ça se d'APC d'APC, faut laisser les alliés spawn dessus mais... Ouf, il y a un tank qui est juste en face de 4 Et Dio, il est toujours un avion, ou toi Ah ouais, je suis allé moi le pari Tu sais, il y a des gars qui passent toute leur game sur les desserts. donc. Oui, tu veux te faire toi Ouais bah après moi je suis allé à la hacheux, ça dit char, c'est pas foufou. T'as dommage un peu hein mais.. c'est un dans les 4, c'est bon on est train de point. Ah putain, il, a, il arrive depuis la ligne D, là il y en a un qui campe, il est pas encore dans le point, il rentre. Ah je les ai vu faire. Ah il est oui. sur le toit. Il est sur le toit sur le 4. Et je, vais, je vais me le faire. Euh, je sais pas si c'est toi qui as des une on tu as bien joué Je pense oh, que c'est mon... Euh... Mon acolyte je crois. Il y en a un qui arrive dans une D encore de 4. C'est bon, le gars sur le toit je l'ai eu. 4-4. Il 4. -4. 6-2, à mon avis il y a du monde sur le toit. Il y, des... des français. Il y a des mecs qui se mettent... qui spawnent sur la ligne D tu vois, ils se, à... ils se mettent à plat ventre à la mitrailleuse dans les bois. Ils menus spawn kill Encore envie de revient oui Ouais ouais, 3, ah, 2, 2 Il y en a un qui campe au rez-de-chaussée la porte de tout à gauche Avec euh, 4 Et il campe où Il est à la porte de tout à ta gauche, vraiment dans le l'angle la, dans dans de la porte il Super, attend. je l'ai eu, je l'ai eu Ah c'est ouais, toujours euh, UkraMami, il est toujours planqué dans un coin lui Et ça nous spawn qui Depuis le toit peut-être Non, non, c'est des mecs qui, qui, qui contournent en fait dans les bois en face tu vois et vu qu'ils en spawn pas loin on est 1, là je, ai dé... je décolle hein. il ont... y a des mecs sur le toit de v4 mmh. ou pas ah putain il y en a un qui et eh, vas-y c'est toujours le même là il y a le travail de merde là. il avait 3 là en plus, hein. euh, ouais il y a du monde ping sur le toit euh, et tu ah vois Il voilà, y a des mecs qui ont pré-shot de E3 de déjà, ils sont déjà dans le Ah, il y en a qui sont pas Ah, je viens de le voir. Ah oh, putain, mais. Oui. Ils, ils ont commencé à sortir les camions DCA aussi. Là. Ah, c'est bon, on va se reprendre le 3 là. Ouais, là, ça reprend. Non, voilà des mecs dans le bac en fait, ça fait plus personne sur le point. Je crois il a... Oui, il y a plus personne sur le point, chez les méchants. Il y en a un qui revient dans le coin. Il est mort. Mais en fait c'est trop, trop chaud qu'il arrive derrière. Du coup ils ont dû positionner un véhicule pour entrer directement. Ah le bâtard Bah il y vu qu qu'il est derrière la voiture. Comment il mort C'est vrai que tant qu'on leur quête pas la ligne D là, c'est chiant. fait ouais, sur 4-1. Bon, je vais avoir un, moi. Si on, perd. on va le perdre, on va le perdre. Je pense que c'est lui qui retourne. Il vient de jouer par j'imagine. Ouais. Oui, oui, il vient de par des. Après, il y, a, il, y a, il y a pas que, je pense qu'il y a aussi des gens qui viennent par eux. Euh, y a, de temps en temps il y a une moto, mais. Ils viennent assez groupés quand même, de hein. rien. J'ai essayé d'y larguer une bombe. Voilà, c'est un peu calme. Donc, un peu... Entre le spawn euh, entre D3 et D4 et E4, euh, il euh, y a tout plein de monde dans la forêt. Ah, bah voilà. Ah, bien joué. Il y en a un sur toi toit. Il y sur, le... sur toi. Il y, il y a du monde être... qui arrive, ça grouille hein, sur le muret. Ah, il y, a, il y a un autre qui est derrière la caisse. Oh mon dieu, ce jeu. le jeu s'est mis à laguer quand j'ai piqué. Et un day, ouais. du coup de déo. J'ai fait un piqué un peu rincé. Ah, en fait, c'est pour ça qu'on perd aussi. Il y a des gens, des gens qui sont au milieu de la ville. C'est Ils attendent qu'on capte pour arriver à prendre au 1. Ah, peut-être au 1. Ouais. 3-3-2-3, ouais. ah, ouais. nice! Au moins ils auront plus la ligne D. En plus, on perd, on, perd, on, perd, on perd. Allez, est en train de perdre. Allez, c'est bon, je meurs, c'est pas grave. Allez, go, hein! Pas le Là, ils sont, un peu, ils sont un peu largués. Là, ils sont un peu largués. Là, ils sont en plus APC, parfait. Allez, faut pas. Faut pas expliquer, tout le monde est 10-10, vas Là, on va mettre même... le match un oui, oui, oui, oui. Ah merde. Ah putain. Bon, j'ai vu. Ah j'ai vu un APC qui va euh, garage. bah dès que vous voyez des trucs dans la ville, faut me le dire. Moi là, je vais redécoller. Je pense qu'il qu va garage. Je l'ai vu en... En, train de... en train de bouger. Tu vois. Faudrait qu'il y en ait qui campe sévère leur spawn, là, qui, qui dégomme tous les gars qui squattent les desserts et tout. Parce que là, sur les desserts, elles sont tout au même endroit. Euh, je vais y aller. Et euh, APC garage, c'est où Quel garage Euh tu sais Le garage entre O1 et O2 de... à droite, quand tu regardes O2. Et après, je suis pas sûr ah, on, a a, a, a on a trouvé, même. il est dans le spawn de C. Il y a un allié qui le ah déverrouille. Bon. Bah, c'est un truc, ça ça. Vas-y, on va aller camper un peu A. Ah. Bah C'est bon, moi je viens de trouver un de leurs APC là. Attends deux secondes, je vais essayer ah. de le régler. C'est un avion, d'accord hein. oui. Ouais ouais Y'a personne qui se fait chier aux autres Oh ils cassent il casse tout le temps les couilles, les anti hein. Tout le temps Et, et vous ils vous ont passé toute la game à me faire chier, moi ça fait 20 minutes qu'on m'emmerde En plus c'était le dernier donc ça fait beaucoup de non, non, je suis pas le dernier, j'ai un, un, un, un autre mais il est nul à ah. chier et puis, il a fait 6 kills depuis le début de la game en avion Alors que je règle tous les gars sur les desserts et tout quoi ouais ça, en tout cas, y'a personne, du coup je vais aller en O2, tu vois. Et je fais des passages quand tu me dis. Y'a un type qui va rentrer dans O1, côté ligne e. C. Y'a des mecs à étage, en tout cas. il y en a deux derrière le mur à le monter, quoi. Y'en a les deux dans le coin, d'ailleurs. On va couvrir le truc. 3-3-3 à O2. 3-3. On est en bas, nous barre des grattes regarde il y a du monde en haut du colimaçon moi oh, bon, je suis allé me poser ouais. Il y avait un gars sur la DCA il tour euh, tour peu. église et sur le mode DCA ouais, lui on a du mal à l'atteindre le problème oui. c'est que ce gars à DCA il est au final il, il couvre un peu leur APC parce que je crois qu'ils ont collé un APC à l'église ah non? Ah, y'a moyen. Côté droit, j'ai entendu euh, des grosses trous. Puis tout à l'heure, j'essayais de bouffer, mais. J'essayais d'aller créer le pour monter un peu. 3, 5, KO2. Ils sont tous à l'étage. Y'a du monde. Ça a mis des anti-personnels en pollination je crois. Non, on va y Du je, je viens de détruire Finalement, un truc. Je sais pas si c'est un APC. Combien d'XP t'as eu J'ai eu 20. Bah, c'est bah, un APC alors. Ouais, ouais, mais je sais pas. Je sais pas si il était volé. Je sais pas. un gros, euh... ah, ça peut être un APC volé. Ouais, voilà. Y'en a un autre euh, qui sort de leur spawn qui va à gauche. Ok, ça marche. Et euh, quand je suis en avion dis moi pas Il y en il il Y'en a, tu... ouais, a deux Ouais y'en a deux Ouais était marqué toi tu me dis côté A côté B euh, Ok tout, Parce que à gauche droite en avion j'essaie de visualiser comment vous le voyez c'est la merde Quand t'es au sol c'est vachement plus facile euh, Il est parti vers euh, E4 Ah putain y'a des mines personne oh, eu de petit personnels dans le J'ai eu le pilote Des deux APC ou juste Ah j'ai eu les deux ouais Ok super Ouais ça conteste. Il oh, y a un gars mission s'est mis sur l'ADCA côté église. Euh... est que tu peux l'avoir Il y a rien. Une des deux. Euh... Ouais celle qui est côté église. Ok. C'est bon. Nickel. Oh, j'ai même... eu le kill-assist, je savais même pas que j'avais touché. Et moi j'ai fait 3 de dégâts. Ah peut-être Qu parce ou... que j'ai tué l'anti-aérien, t'as dû toucher l'anti-aérien. La tour de gauche c'est full minute. Deux fois qu'un comme ça, c'est pas grave. Ouais y'a un APC euh, le long de l'église. Euh, côté collimatoire Oh putain Ouais, mais Et près non, de leur J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu non, en... APC. Il euh, y a encore une gars sur l'autre Ah, je Ah, y retourner. 4-2 dans le coin. Ah. Ça tombe un peu là. Oh, J'ai une Jeep de deux personnes qui est à l'église. Okay. Ça tombe. C'est pas fait, je vais aller compter. le colimaçon. Hop, petit peu de personne encore. Putain. Les CA, ils sont réglés pour l'instant. Ah, il faut des colimaçons. Il y en a un qui rentre au rez-de-chaussée. Euh, rez ah, il ben, ben, ben. va. C'est bon, hydrolien, j'ai eu l'APC. Putain, cette machine bah, Ça rentre des... Et il y en a passé... Vous avez vu C'est bon, j'ai encore eu les deux euh, hydrolien <rire> T'es voilà, plus efficace que moi sur le coup <rire> Putain cette, cette performance mon gars Ah le bâtard est mal. Ça rentre 3 par combien ça Putain oh mon gars la, la game sans mourir T'as une oh, mort quand oui. même Edio hein. oh, j'ai cramé un avion Si si j'ai cramé un avion ah, 5000 de score de squad 2,5 ouais. de ratio moi, gros, je voulais, je te l'ai torché, la bataille où tu viens de mettre des APC.